Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais faire la démonstration qu'on a vue en classe plus tôt aujourd'hui. Je vous rappelle que ce n'est pas un enseignement. Ce que je vais faire, c'est une démonstration de la destination, c'est-à-dire qu'on va voir comment vous allez travailler avec Word dans les prochains cours. Donc, on a trois ou quatre cours sur Word qui vont vous permettre de travailler avec euh, le logiciel de cette façon-là. Donc, je vais aller très vite pour cette démonstration, mais on va voir chaque élément euh, un item à la fois, il va y avoir d'autres vidéos qui vont être produites qui vont vous permettre de bien apprendre euh, chaque manipulation que vous devez faire donc premièrement, j'ouvre le fichier Devoir 6 texte de départ et euh, on peut voir quand j'ouvre un fichier comme ça qu'il y a une bande jaune qui apparaît, mode protégé quand vous voyez ça, vous avez juste à cliquer sur activer la modification c'est juste que Word a un peu peur des fichiers qui viennent d'internet donc il nous avertit de faire bien attention et euh, d'être prudent si on ne connaît pas la source du fichier donc je clique sur activer voilà. Première chose. Donc, ce qu'on veut faire, comme on l'a vu, on veut séparer le contenu, la structure et la forme. Ça ici, c'est du texte, euh, du texte brut avec aucune mise en forme et aucune structure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire apparaître mon panneau de navigation avec la touche, le raccourci clavier CTRL plus F et dans mon volet de navigation, juste ici, je vais cliquer sur titre. Je me rends compte que mes titres sont vides. Créer un plan interactif de votre document, c'est un excellent moyen pour connaître votre position ou déplacer rapidement du contenu. Parfait. Donc ce que je vais faire, c'est que je clique sur « Introduction » et je clique ensuite sur « Titre 1 ». Je vois apparaître « Introduction » juste ici, qui devient un élément euh, qu'on peut naviguer. Donc c'est un titre navigable maintenant. « Analyse la situation » dans les styles, toujours « Titre 1 ».« Force » qui va sous « Analyse la situation » va être un titre 2. « Faiblesse » titre 2 opportunités, menaces, je vais les sélectionner par la marge ici et je vais cliquer sur contrôle, j'appuie sur la touche contrôle et je clique dans la marge pour sélectionner les deux en même temps, titre 2 je descends, je m'en vais sur problématique, titre 1 donc j'ai ma problématique, ensuite de ça je vais m'en aller à solution possible, titre 1 Solution A, je clique dans la marge pour sélectionner, j'appuie sur la touche « Ctrl et en tenant la touche « Contrôle » enfoncée, je, je clique dans la marge vis-à-vis « -vis Solution B » et « Ctrl clique dans la marge « Solution C », titre 2. Je vais faire la même chose avec « Avantages » et « Inconvénients », clique dans la marge avec « Ctrl enfoncé, titre 3. « Avantage Ctrl clique, « inconvénient titre 3. Avantage, clique dans la marge, contrôle, clique dans la marge, titre 3. Donc je vois ici, solution possible, solution A, avantage, inconvénient, solution B, avantage, inconvénient, solution C, avantage, inconvénient. Tout est beau, je peux continuer. Solution recommandée, titre 1. Implantation, titre 1. Budget, titre 2. Échéancier, titre 2. Mesure de performance, titre 2. Là, Word m'indique qu'il euh, est année d'essayer de corriger mon faux latin. Il y a trop d'erreurs à son goût, donc il me dit euh, « Moi, j'en peux plus. Euh, je veux abandonner. » Donc, on va lui dire « Oui, OK. » Et on ne verra plus les, le, le texte surligné. C'est parfait. Je m'en viens ici dans « Mesure de performance ». Je vais faire tout simplement titre 2. Conclusion, titre 1. Annexe, titre 1. Et finalement, médiagraphie, titre 1. Comme ça. Je me retrouve avec le plan de mon document au complet. « Introduction ». Les petits chevrons ici, les petites flèches noires, me permettent de minimiser ou de réduire ces sections-là. Donc, je peux facilement utiliser mon volet de navigation pour euh, pouvoir voir le plan de mon document. Et je vais voir en même temps si j'ai des erreurs. Si jamais j'ai fait une erreur, comme par exemple, si j'avais cliqué sur titre 1 pour force, bien je verrais que force se trouve à être au même niveau que analyse la situation, avec faiblesse, opportunité, menace en dessous. Donc je vois bien qu'il y a une erreur. Tout ce que j'ai à faire, c'est que je clique sur force pour être vis-à-vis. -vis, et je vais ensuite faire titre 2 pour le mettre au bon endroit. Voilà, il a repris sa place. Donc maintenant que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement insérer, on va s'assurer, on veut avoir pour chaque section, ok, pour chaque euh, chapitre, en fait, donc chaque élément titre 1, on veut que ces éléments-là soient au début d'une page. Donc moi, j'aime bien le faire à l'envers. Je vais venir ici sur « Médiagraphie ». Et dans mon groupe « Disposition », je vais aller sous « Saut de page » pour faire un « Saut de section page suivante ». On va voir les sections plus tard. On va vous expliquer comment ça fonctionne. Mais pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que tous les titres 1 devraient tout simplement être précédés d'un saut de section page suivante. À ne pas confondre avec le saut de page ici qui est différent. Donc, c'est saut de section page suivante. Et je clique dessus. Donc, médiographie, Ensuite, je fais Annexe, saut de section page suivante. Conclusion, saut de section page suivante. Je note que, soit dit en passant, j'ai fait un clic droit ici pour ajouter à ma barre d'outils accès rapide. Donc, même si je suis à l'onglet « Accueil », j'ai mon petit bouton ici pour mes sauts de section qui est disponible. Alors, c'est important de l'utiliser comme il faut, notre barre d'outils assez rapide. Conclusion, donc c'est fait. Implantation, saut de section, page suivante. Solution recommandée, saut de section, page suivante. Solution possible, saut de section, page suivante. Problématique, saut de section, page suivante. Analyse de la situation, saut de section, page suivante introduction, saut de section, page suivante. Vous voulez seulement éviter de faire un saut de section page suivante pour euh, précéder un titre 2 ou un titre 3. On les veut seulement devant les titres 1, c'est tout, comme je viens de le faire juste à l'instant. Donc voilà. Et pour euh, introduction, je vais en faire deux sauts de section page suivante. J'en veux un deuxième, donc je fais saut de section page suivante pour avoir deux pages blanches, juste ici. Dans la page 2, juste celle-ci, ce que je vais faire, je vais m'assurer d'abord de me mettre en mode normal. Et je, en, avec mon style normal, je vais tout simplement aller à mon onglet « Référence Et dans « Référence, je fais « Table des matières automatique 1 ». Et là, je vois apparaître automatiquement ma table des matières automati automatisée. Donc, je vois tout mon contenu, « Introduction »,« Analyse de la situation », Force, faiblesse, opportunité, menace. Dans un deuxième temps, je vais juste faire une petite mise à jour à mes titres. On va revenir à ça plus tard. Mais mes titres 1, j'aimerais qu'ils soient euh, construits comme on veut les avoir dans un rapport. Donc, je le veux en majuscule, un petit peu plus gros, en gras. Puis, je veux avoir de l'espace avant et après. Donc, on va faire ça avec une modification de style. On va venir toujours dans titre 1 ici. Je vois que je suis sur un titre 1. Donc, je vais faire avec le bouton droit de ma souris. Je vais cliquer sur titre 1. Et je vais juste cliquer sur Modifier. Et là, on va fournir la petite recette, mais en gros, je vais le mettre en 18 points, gras. Je vais venir dans Format ici pour Police. Et dans Format Police, je vais cocher majuscule pour qu'Introduction soit en majuscule comme ça. Je vais le centrer. Ici, je peux centrer mon texte, donc il va être centré dans la page. Et je vais retourner dans Format, Paragraphe. On voit ici que mon alignement, je viens de le centrer, c'est parfait. Et dans Espacement, je vais faire... 100 points avant et 30 points après. Oups, pas 300, 30, ça va être suffisant. Selon le guide de présentation des travaux écrits que vous allez avoir, ça se peut que vous ayez 50 plus 30, 50 plus, euh, 100 plus 30, 100 plus 50, quoi que ce soit. Bref, ici, 100 plus 30 devrait faire un beau travail. Je vais mettre l'interligne simple et je vais faire OK. Donc, on résume. 18 points, gras. Il est en majuscule, il est centré, 100 points avant, 100 points après, euh, 30 points après, je fais OK et je vois mon introduction ici qui est correctement. Ce qui est bien, c'est qu'étant donné que j'ai fait mon changement avec un clic droit modifié à titre 1, tous mes titres 1 sont maintenant modifiés de la même façon. Donc analyse la situation, problématique, solution possible. Si je fais CTRL -P, « Ctrl-P »,« Ctrl-P » pour voir mon document en mode prévisualisation avant impression, je peux voir que toutes mes pages commencent exactement à la même hauteur. Voilà. Comme ça, ici. Même ma table des matières en a hérité. Et je vais venir pré préparer ma, table de, ma page de présentation. Je retourne en haut. Je peux retourner au haut de mon document complètement en faisant CTRL plus début. Et sur ma page de présentation, ici, je vais commencer par cliquer sur normal pour ne pas qu'il soit en titre 1. Et dans « Normal », je vais tout simplement me servir de mon guide de présentation des travaux écrits. Alors, je m'en vais au site du sur le site du collège, « Bibliothèque », sur le site de la bibliothèque, dans les outils de recherche. Je descends ici, « Guide de présentation, département de français et de sciences humaines ». Voilà, je vais cliquer sur celui-ci, je vais l'ouvrir. Et dans mon guide de présentation des travaux écrits, si je descends en bas complètement… Je vais avoir le modèle de présentation d'une page de titre. Donc, c'est comme ça que les pages de titre devraient être présentées dans le cadre de vos travaux au collège. Donc, moi, je vais écrire tout simplement Marc Gagnon pour mon nom. Marc Gagnon. Attention, mon nom de famille doit être en majuscule. Ici, je vais faire Entrée. Le titre du cours les Profession en agriculture. Là, ici, je vais faire majuscule plus retour. Je vais venir faire tout simplement le numéro de mon cours, 152 traits d'union ER5, je crois, LG, majuscule retour, groupe 1, supposons. Retour. Et ici, je vais écrire processus de résolution de problèmes. Retour. Travail présenté à Luc Gagnon. Bonjour Luc. Et je vais écrire tout simplement département d'agriculture et d'horticulture, majuscule retour, Collège Lionel Gros, majuscule retour, le 4 septembre 2018. Voilà. Si je veux présenter ma page de présentation correctement. Je vais la centrer. Je vais venir dans ⁇ Disposition ⁇ et sous ⁇ Disposition ⁇ ici, ⁇ Mise en page ⁇ je vais cliquer sur le petit bouton, m'en aller à l'onglet Disposition, ⁇ Alignement vertical ⁇ on va ⁇ Justifier ⁇ Donc en choisissant ⁇ Justifier ⁇ il va coller les informations sur la marge du haut et la marge du bas comme ça. Si je fais CTRL-P, je vois que ma page de présentation est très belle, ma table des matières aussi. La table des matières, elle n'est pas très, très distinctive, donc on va voir rapidement, euh, je le fais dans la démonstration, mais on va voir plus en détail durant le cours comment euh, bien la présenter. Donc, si je clique ici, je peux coller mon petit volet «Style » et je vais juste venir faire trois petites modifications rapides. TM1, TM2, TM3, c'est pour table des matières 1, table des matières niveau 2 et table des matières niveau 3 pour avantages et inconvénients. Donc, ce que je vais faire... Attention, on ne veut pas cliquer sur TM1, TM2. On veut juste cliquer sur la petite flèche ici. Je vais faire Modifier. Et je vais leur dire tout simplement Format, Paragraphe, 12 avant, 0 après, interligne simple, comme ça. Je vais le mettre en gras. Je pourrais aussi lui dire que je veux avoir dans ma table des matières ces titres-là en majuscule. Voilà. Je vais faire OK pour TM1. « TM2 »,« Modifier », on va aller sous « Format »,« Paragraphe », on va faire « 0, 0, simple », on va lui dire « OK »,« OK »,« TM3 », on va faire tout simplement « Modifier »,« Format »,« Paragraphe »,« Espacement avant 0 »,« Après 6 », on va cacher les petites cases pour ne pas afficher d'espace entre les paragraphes du même style, et on va le mettre à interligne simple, on va faire « OK », comme ça « et je me retrouve avec une table des matières qui est beaucoup plus structurée, qui est mieux présentée, visuellement les plus attrayantes. Si je fais CTRL-P pour la voir, je vois que j'ai une belle table des matières, j'ai une, une belle page de présentation et euh, mon document, comme ça, est bien euh, monté et bien structuré. Il y a des petits détails qu'il faudra corriger. On va bien sûr, bien sûr vouloir ajouter des images, des tableaux, des figures avec les, avec les légendes. On va vouloir faire une médiagraphie correctement et ainsi de suite. Paginer de notre document, ce sont toutes des choses qu'on va apprendre durant la session, mais pour l'instant ça vous donne une idée de la façon de travailler avec Word. L'important c'est de séparer le contenu, la structure et la forme. Donc la première chose que vous devez faire, c'est d'appliquer vos styles à chaque élément dans votre document pour pouvoir les pour pouvoir bien structurer votre document avec titre 1, titre 2, titre 3. Et ensuite, on va toujours faire notre mise en forme ici à ces éléments-là avec un clic droit de la souris dans « Modifier ». On ne veut jamais faire des modifications directement dans le groupe « Police » ou dans le groupe « Paragraphe ». C'est une façon de travailler qui appliquerait des modifications locales qu'on serait obligé de reproduire à plusieurs reprises puis qui vont allonger notre travail inutilement. Donc, en travaillant de cette façon-là, vous allez être beaucoup plus efficace. J'espère que c'est utile et on se revoit et reparle la semaine prochaine.